Et un investissement euh, original, à savoir euh, investir dans le milieu agricole. Pour en parler, on accueille Jean-Jacques Godige. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pour Terrafine, vous vous présentez comme une coopérative de portage foncier. Euh, Dites-vous, euh, quel est cet étrange animal Créée en 2016 par Jean-Jacques Godiche, expert en gestion immobilière rurale et militant pour une agriculture responsable et durable, la coopérative est une foncière solidaire agricole venant en aide aux exploitants en situation économique fragile. Terrafin apporte une solution de soutien financier aux entreprises agricoles par le portage foncier solidaire. Elle sécurise l'unité économique et la transmissibilité de l'entreprise grâce au bail cessible et rémunère votre transition agroécologique par la mise en place de clauses environnementales.